J'ai rencontré Al Termine en 2008 euh, suite à un recrutement classique. Je voulais faire un stage en fait euh, dans le journalisme. Je revenais d'un périple en Afrique de l'Ouest. J'avais une formation en sciences politiques, mais pas de formation particulière en journalisme. Une envie d'écrire euh, très profonde et puis euh, qui devait être sans doute euh, palpable puisque David Eloi m'a donné ma chance. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Le virus de l'écriture est arrivé euh, et la confiance aussi est arrivée grâce à cette rencontre avec David Desloois, donc le rédacteur en chef d'Altermonde, euh, grâce à ces sujets euh, que j'ai trouvé pertinents et qui portaient des idées et des convictions que je partageais. Euh, le temps passant, euh, j'ai trouvé qu'il euh, n'a jamais dérogé à ses idées de départ, il n'a jamais dérogé à sa volonté de départ de faire parler les euh, oubliés de l'actualité, de faire parler les pays du Sud, non pas euh, avec un regard ou un positionnement euh, misérabiliste ou euh, je ne sais euh, je ne sais quoi d'autre euh, quand on parle souvent des pays en voie de développement, mais avec une volonté de faire valoir les actions et les initiatives que portaient les acteurs de développement sur le terrain. C'est vrai que quand je pense au début, euh, aux, premières, aux premières années, bah, je suis fière de, de me dire que j'ai pu faire partie de cette aventure-là, qu'on m'y a, qu a laissé une place quand bien même je n'avais pas le, on va dire, le, le format ou, euh, ou le parcours euh, adéquat. C'est cette ouverture d'esprit qui est allouée et qui est à l'œuvre dans tous les articles et euh, dans l'ensemble euh, de, de la revue depuis, depuis, depuis sa création. Et, euh, et donc en ça, euh, elle mérite d'être soutenue par vous. Et euh, on espère que euh, vous aurez envie de la soutenir.